Je t'ai absolument tout donné. Je ne vivais que pour toi. Partout où j'allais, on me parlait de l'amour que tu avais pour moi. Mais ils avaient tous tort. Je ne te connaissais pas. Et toi, tu ne m'aimais pas. J'ai absolument tout fait pour te faire plaisir. Dans la façon de parler, ma façon de m'habiller, la façon de me comporter, d'agir, de penser. J'ai voulu que chaque jour, tu sois fier de moi. Et toi, en retour. comprends pas ce que tu attends de moi. Ma tête me dit que tu es faux, mon cœur me dit que tu es vrai. J'ai autant envie de m'éloigner de toi que de me rapprocher de toi. Tu m'as promis tellement de choses et aujourd'hui je ne vois rien de tout ça. Oui, peut-être un jour tu m'as aimé. Ces premiers jours, le jour où je t'ai rencontré, C'est vrai qu'on a vécu de bons moments. Tu m'as... Souvent aidé dans beaucoup de choses Tu m'as aidé à, à m'accepter comme j'étais Tu m'as fait évoluer, tu m'as fait grandir Mais aujourd'hui je me sens seule Je ne te vois plus Pourquoi tu ne me réponds plus Je ne t'intéresse plus, je ne suis plus importante pour toi Est-ce que tu comptes me répondre Oui Oui ça va Oui ben bah, tu sais un truc que je comprends pas oui, c'est par rapport à Dieu. Je comprends pas par euh, ce qu'il veut me faire comprendre. Je comprends pas les épreuves qu'il me fait subir. Je sais pas, J'ai aujourd'hui encore, j'essaie de lui parler et j'ai aucune réponse. À... Et, euh... Euh... Attends, je te rappelle. Ouais, je te rappelle. Ce que je te demande maintenant. C'est de mettre en commentaire le message que tu as compris à travers cette scène que j'ai improvisée. Voilà, je te fais des bisous et que tu te bénisses.